Après avoir créé votre machine virtuelle, vous la voyez dans la colonne de gauche juste ici. Vous voyez aussi son statut qui indique ici qu'elle est éteinte. Dans la colonne de droite, vous voyez les détails sur la machine virtuelle en question. On voit ici dans l'onglet « Général », le nom de la machine et le système d'exploitation installé. L'onglet « Système » indique la mémoire vive allouée et l'ordre d'amorçage de la machine, c'est-à-dire sur quel disque elle cherchera un système d'exploitation en premier lors du démarrage. S'il n'y a pas de disquette, elle vérifiera s'il y a un disque optique, sinon elle démarrera à partir du disque dur. Notez que les noms des onglets sont des liens qui mènent directement vers la page de configuration de ces éléments. Si je veux augmenter la mémoire vive allouée à la machine virtuelle, je peux donc cliquer sur « Système » et l'ajuster juste ici dans l'onglet « Carte mère ». Il est aussi possible d'accéder à ces paramètres en cliquant sur le bouton « Configuration » dans le menu. La vignette de prévisualisation à droite donne un aperçu de l'écran de la machine virtuelle. Ici, comme elle est éteinte, on voit seulement le nom de la machine sur fond noir. L'onglet « Stockage » nous informe sur les disques durs virtuels de la machine. On voit ici le fichier VDI que nous avons choisi pour créer la machine, de même que le lecteur optique virtuel qui est vide pour l'instant. Il est possible d'insérer un CD ou un DVD physique dans la machine en choisissant le lecteur de l'hôte E2. Ou encore d'utiliser un fichier ISO en cliquant sur « Choisir l'image de disque existante, juste ici. L'onglet Réseau nous indique que la machine devrait utiliser l'interface réseau de la machine physique ou de l'hôte. Nous le testerons après avoir lancé la machine virtuelle un peu plus tard. C'est la même chose pour les ports USB. Dans l'onglet Dossiers partagé il est possible d'allouer des fichiers qui seront partagés entre la machine hôte et la machine invitée, un peu comme des disques réseau. Mais comme l'indique l'infobulle, cette fonctionnalité nécessite l'installation des additions invitées, un petit logiciel qui s'ajoute à VirtualBox pour créer un lien entre la machine virtuelle et le matériel physique de son hôte. Nous y reviendrons plus tard. Finalement, vous pouvez utiliser l'onglet Description pour prendre des notes sur votre machine virtuelle ou écrire des commentaires. Pensez toujours à documenter ce que vous faites pour votre mois futur, c'est-à-dire pour vous-même, dans quelques mois, lorsque vous aurez oublié pourquoi ou comment vous avez fait telle ou telle chose sur votre machine. Devenez aussi familier que possible avec l'interface de VirtualBox. Vous pourrez non seulement utiliser des machines virtuelles plus facilement, mais vous gagnerez aussi une meilleure compréhension des composantes physiques de votre ordinateur et de son fonctionnement.